Coucou Katia, comment tu vas Coucou Nathalie, je vais être très bien, merci et toi Super bien, merci infiniment pour le temps que tu me consacres, surtout qu'on a eu des petits <rire> soucis. Donc euh, d'autant plus, merci beaucoup. Je <rire> vais pas trop bien. Donc tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu ce que tu faisais avant la formation et comment ça t'est venu l'idée euh, de faire euh, ce métier. Alors il y a encore deux ans, j'étais euh, fonctionnaire de la comptabilité territoriale. J'ai quitté ma région, l'Algérie, pour suivre mon mari professionnellement, en bourgogne me français, Donc, j'y suis depuis deux ans, et j'ai trouvé un boulot il y a un an et demi dans la conférence publique, mais en fait, ça ne me correspondait plus. Enfin, je ne pouvais plus. Et du coup, je continue à me faire faire les ongles. Donc, ça fait plus de 20 ans pour que je me fais faire les ongles. Et je me suis dit, le dernier rendez-vous que j'avais eu, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que moi, j'essayerais pas de me faire moi-même? Et du coup, quand je suis rentrée, on discutait discuté avec mon mari, et puis mon mari me dit, bah oui, écoute, regarde, pourquoi pas, ce serait sympa, on va faire ça éventuellement. Et j'ai regardé plusieurs vidéos, alors j'avoue au début je préférais aller en institut pour avoir un euh, suivi, voilà, être sûre de ce que je faisais, de mes gestes, etc. Sauf que quand il y a des formations de trois jours, cinq jours, je me suis dit, oh là là, ça c'est pas possible, comment on va faire si après ça, ça marche pas, si il qu'il n'y aura plus personne derrière. Et puis je me suis dit, ben j'ai regardé d'autres vidéos sur YouTube euh, sur YouTube, pardon. Et puis je suis tombée sur la chaîne. Je suis tombée sur Journey International, qui expliquait ton parcours. Et j'avoue que je me suis trouvée dans certaines choses que tu disais. Et je me suis trouvée vraiment euh, agréable, bienveillante, euh, enfin voilà, vraiment très très gentille. Et je suis allée sur ton site pour voir et j'ai regardé les témoignages, les différents témoignages de je l'ai écouté plusieurs fois, plusieurs reprises, j'en ai même fait écouter à mon mari. Euh, et puis voilà, et je me suis dit, ben ouais, pourquoi pas, c'est tout à fait ce que je recherche un peu bienveillant. Parce qu'on a inscrit, euh, voilà, qu'on n'est pas dehors au bout de 15 jours, qu'on nous disparaît, c'est bon, merci, au revoir. Et puis ce qui était bien, c'est que tu proposais, toi, différentes formations. C'est bien la formation de base, c'est la formation des formes artistiques, c'est la formation de nail art. Et c'est vrai que je me suis dit, ben ouais, pourquoi pas, pourquoi pas essayer euh, voilà, ça me plaisait vraiment. Comme dit, c'était un super groupe, les témoignages était vraiment... Euh... Enfin, ça donnait que envie, on ne pouvait que y aller, on n'avait que envie de venir dans ton groupe. Et puis, comme dit, toi, tu es une personne tellement adorable, gentille, qu'on a vraiment envie de... À qu'on a vraiment envie de venir vers toi, en fait. <rire> Et voilà, comment je suis arrivée chez toi. Ouais, c'est adorable, merci infiniment, <rire> c'est trop gentil <rire> et, euh, et du coup, est-ce que tu t'es pas dit à un moment donné, est-ce que ça risque quand même pas d'être une arnaque sur Internet, euh, tout ça Alors, si au début, j'avoue, je me suis dit, oh là là, que, comment ça va se passer Est-ce qu'effectivement, ça va pas être une arnaque Est-ce qu'au moment où on va payer, on va nous dire, bon, ben voilà, maintenant, tu vas décider, des premiers payer, quoi euh, Mais après, je me suis dit, réécoute les témoignages que j'ai fait. Euh, je l'ai fait écouter à mon mari. Et c'est vrai qu'ensemble, on s'est dit, ben, maintenant non, tu as l'air vraiment d'une personne honnête. Euh, bienveillante, donc il n'y a pas de raison, et puis comme dit les filles, il n'arrêtait pas de dire ben voilà que tout le monde se retrouvait, qu'elle s'épanouissait s'est pas une mission groupe qu'elle progressait aussi et que tu nous laissait le temps qu'il fallait. Et c'est là où je me suis dit, ben, vas-y ma grande, c'est peut-être toi, et, et voilà. <rire> Super. Et est-ce que l'aspect de liberté, c'est aussi quelque chose qui t'a convaincu Oui, totalement. Parce que ayant, étant dans une nouvelle région, euh, voilà, je m'étais dit, euh, bah, mon fils aussi il fallait que je véhicule euh, on était en train de construire donc il fallait que le chantier donc effectivement je de, de pouvais m'entraîner quand je le souhaitais et ça c'était vraiment vraiment une bonne chose ça j'invite vraiment les filles à, à venir chez toi parce qu'effectivement il y a ce mouvement de liberté chacun peut progresser à son rythme à travailler à son rythme quand elles ont quand elles le peuvent parce qu'il y a son maman également donc voilà c'est vrai que ça c'est le côté un des aspects politiques de la formation Génial. Et du coup tu me disais que tu avais testé les produits. Qu'est-ce que tu peux nous en dire alors Oui, alors ce sont, moi j'ai tous les produits de Nathalie, hein, tous les vernis euh, Freedom euh, 3 en 1, je les ai tous. Hein, je les ai tous achetés, ainsi hein, que j'ai, je les ai tous. Euh, alors ce sont des super produits. Les vernis freedom 3 en 1, moi je les ai testés sur moi. Euh, aussi bien en vernis classique. Donc j'ai essayé de les enlever au bout de deux jours pour voir que ça va super bien. Ce sont des produits qui s'appliquent très, très bien, très facilement. Euh, les gels pour moi ils sont nickels, ils sont auto-égalisants, il y en a qui ne coûtent pas, enfin vraiment c'est super. Ce sont vraiment des super produits et j'invite les filles à vraiment en acheter chez toi parce que effectivement ce sont des produits en plus qui sont hypoallergéniques et sains, donc bon pour la santé, qui ne limite pas la santé, ça c'est important pour moi, la santé, donc euh, moi je ne peux qu'encourager les gens à venir en acheter chez toi parce que c'est vrai que ce que sont vraiment des très très bons produits. J'adhère à 100%. <rire> Génial, super. Et Est-ce que tu as vu une progression au niveau de ton travail par rapport au début de la formation par rapport à maintenant Alors oui, tout à fait. Moi, j'ai vu une progression. Maintenant, c'est à toi de me dire si tu as vu de, de progresser. Oui, tout à fait. Tu as bien progressé. <rire> oui, oui j'ai je, je, je, je, je trouvé oui, que j'ai progressé. Depuis, euh, parce que d'un de je depuis novembre 2017, chez toi. Euh, oui, j'ai bien progressé. J'arrive à voir mes erreurs, donc à les corriger qui euh, corrige vraiment très très bien, ça c'est aussi l'aspect euh, positif, c'est que quand on poste sur Facebook ou groupe, les filles toi, es derrière, tu tu nous corrige, trois filles derrière, qui nous corrige, qui nous disent qu'il a pas, et donc nous on peut corriger derrière, et puis tout remontrer et puis après voilà. Non, ça c'est, oui j'ai vu vraiment que j'ai trouvé ça c'est vrai, je suis assez contente de moi. J'ai encore beaucoup mais mais voilà, ça viendra. <rire> Super. Et donc, tu as dit, toi, tu as pris les trois formations. Donc, euh, futur objectif, euh, vraiment te spécialiser peut-être dans le nail art et formes artistiques. Le voilà, c'est ça. Tout à fait. Plus le nail art et les formes artistiques, parce que les déjà testé sur moi, c'est pas très pratique. Oui. <rire> Mais euh, ouais, c'est vraiment super. Et le nail art, ouais, j'aime beaucoup. Génial. Et du coup, les, les clientes sont contentes que tu te développes et tout ça que tu Tout peux à fait. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais, elles sont vraiment heureuses. Et moi, je suis aussi contente. Donc, voilà. Je suis vraiment heureuse. J'ai trouvé, trouvé le métier qui me correspondait. Euh, moi, j'aime le contact avec les gens. Donc, euh, il y a un bon feeling. Donc, voilà. C'est important pour moi aussi. Et puis, d'embellir la, la femme, c'est quand même une, une femme très chouette. Génial. Donc, tu t'épanouis à fond dans ce métier. Tu ferais bien d'autres. Non, totalement. Ouais. Je m'épanouis très, très bien. Et en plus, comme lui, le soutien de mon mari et de mon fils. Donc, c'est important pour moi aussi. Parce que ça, c'est, je... malheureusement, tout le monde n'a peut-être pas le soutien de, de la famille. Mais moi, je l'ai. Donc, c'est aussi un de mes moteurs. Et c'est aussi ce qui m'a fait avancer. Et ouais, je m'épanouis vraiment, très, vraiment, vraiment. Génial. Donc, sur le plan professionnel, tout va bien. Et sur le plan personnel, est-ce que <rire> Est-ce que tu as euh, réussi à, à peut-être évoluer sur le plan personnel également Oui, totalement, parce que j'avais un manque de confiance en moi. Quand je suis arrivée ici, c'est vrai que j'avais perdu tous mes repères, hein, j'étais complètement perdue, honnêtement. Hein, c'est pas facile de quitter la région, la famille, les amis, etc. Et c'est vrai que de faire cette formation, bah oui, ça m'a donné confiance en moi de nouveau parce que ben voilà, je, je me suis retrouvée dans un métier qui, qui me correspond d'ailleurs. Donc, c'est vraiment très bien. C'est vraiment, on peut dire aujourd'hui, professionnellement et personnellement aussi. C'est <rire> génial. Super. Et si tu avais peut-être un petit mot de la fin à dire à celles qui hésitent encore, qu'est-ce que tu leur dirais Alors, je leur dirais, n'hésitez pas. Allez-y, pensez. Euh, les formations sont très, très bien. Nathalie est un de très, une personne de très bienveillante, très gentille, adorable. la là toujours notre équipe qui est là, parce que 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Euh, voilà, on est un super groupe sur Facebook aussi. Pessy, euh, international, international, les produits sont nickels. Alors, je peux encourager les filles à venir chez toi, parce qu'il y a un réel studio, euh, voilà, une réelle entente, un réel amour. Enfin, on voit que tu partages ta passion, et que tu nous fais partager ta passion, mais on ne peut plus que le rendre. Donc, allez-y à 100%, je dis, euh, voilà. voilà, Génial, super Merci beaucoup, Katia, pour euh, pour le temps que tu m'as consacré. Euh, je sais que c'est pas facile de, de faire ces, ces petits témoignages, de sortir de sa zone de confort. Donc, ça a d'autant plus de mérite. Euh, donc, merci infiniment. Ben, moi C'est moi qui te remercie parce que c'est vrai que ça m'a permis, moi, de sortir de ma zone de confort. Et c'est vrai qu'après, on se sent plus à l'aise. C'est vraiment super. Et j'en ai les filles, d'ailleurs, qui n'ont pas fait témoignage, témoignage, ben, à le faire, si elles ont l'occasion occasion, si elles ont envie. Mais voilà, allez-y, faites-le parce que c'est vraiment un réel moment d'échange et très très agréable. Voilà. Bah, génial, super. Et ça se sent que, que tu aimes ce que tu fais et c'est génial. Oui, <rire> tout à C'est top. Bah, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, on se retrouve très très vite hein, sur le groupe pour les corrections et si tu as besoin de moi, par message, tu le sais. C'est gentil. Merci à toi, Nathalie. Je te souhaite une bonne journée. Moi aussi, je te souhaite une excellente journée. Merci. <rire> Salut. Salut.